Alors, bonjour, je vais vous montrer mon espace culturel, voilà, suivez-moi. Alors, c'était la chambre de ma fille, voilà. Donc, euh, un divan pour les psychanalyses elle les fous comme moi. Donc l'ancien piano numérique et le nouvel acoustique, voilà. Voilà, et le bordel, et le bordel, et le bordel.